Moi les gars, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment, donc j'espère que vous allez kiffer, votre intervenant est prêt. Salut Arnaud Salut, ciao Bonjour, bonjour. Désolé pour le retard Bonjour Trivia je suis bonjour, comment ça va Ça va bien et toi Ça va et toi Trivia Ça va très bien, merci beaucoup, je suis très contente d'être avec vous pour parler euh, de tout ça et de la biodiversité, Tout, c'est très très chouette. Voilà, donc moi je suis directeur ça, hein de la conservation au WWF France. En quoi ça consiste La conservation c'est la science... Vous entendez bien tout le euh, monde qui, euh qui vise à protéger les écosystèmes et les animaux. C'est important, chat euh, Donc euh, moi, je m'occupe de, des équipes qui mènent nos projets sur le terrain en France et à l'étranger sur les thématiques comme euh, la préservation des forêts, la préservation des océans, la lutte contre le changement climatique, l'agriculture durable, euh, la sauvegarde évidemment des animaux, la lutte contre le braconnage, etc. Chaque année, on fait des missions dans les Alpes pour aider les bergers à euh, gérer l'arrivée du loup notamment autour de la vallée de Chamonix, euh, puisque mmh. le loup revient dans cette oui. zone-là. Plutôt que les choses vraiment s'enveniment et que ça devienne la guerre entre les éleveurs et le loup, Et ben, on va prendre le, le, le problème à bras le corps et dès le début. Et on va aider les éleveurs à se former, à avoir le bon matériel pour qu'il n'y ait pas d'attaque de loup sur leur troupeau. Euh, juste un, rapidement, comment, comment tu fais pour euh, contrer un loup, à part le chien Il y a les, ouais. les chiens de troupeau, les chiens de garde, effectivement. Après, le, le, la nuit, quand euh, les troupeaux sont en estive, donc en alpage, tu les mets dans un parc ouais. avec, des clôtures, avec des clôtures électriques pour éviter que le loup euh, vienne, vienne les embêter. Et puis euh, il y a des tours de garde. Donc il y a toujours quelqu'un qui garde, on a, des, on a des bénévoles qui la nuit sont avec euh, les jumelles, les jumelles thermiques pour voir s'il y a des loups qui arrivent. Donc ouais c'est assez roots, hein. c'est deux semaines sous la tente. Pour, euh, pour faire en sorte que c'est ouais. pas bien. Pour ce genre de mission, t as, t as ouais. accompagné de bénévoles, de, de gens euh, de l'équipe WWF Donc il y a une équipe WWF sur classe avec l'aide de, de bénévoles qui viennent aider les bergers, qui vont dormir en alpage, euh, aider le berger à gérer le troupeau. Aujourd'hui, euh, notamment sur toutes les atteintes sur, euh, sur la biodiversité, euh, le WWF a sorti euh, il y a quelques temps, un, un rapport planète vivante en l'espace de 40 ans, on avait plus de 40 ans, pas enfin de 50 ans pardon. Donc depuis 1970, depuis qu'on fait ces mesures, on a perdu plus de 68% des populations de vertébrés. Donc, tous les éléphants au Kenya, si je prends un exemple, et eh bien en moyenne, euh, la taille de ces populations, le nombre d'éléphants a diminué de 68%. Ça ne veut pas dire que ces espèces ont disparu, mais c'est qu'on a de moins en moins de vertébrés sauvages et d'animaux sauvages sur la planète. Une véritable catastrophe ça, à l'échelle internationale. On a un objectif euh, au niveau européen euh, qui est de diminuer de 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ce, quoi, ce petit document, de naturels, si vous avez le temps, quoi, vous avez juste à faire ouais. présentation WWF, et, euh, et vous avez le petit doc, je trouve ça trop bien de faire ça. J'espère que vous kiffez. Donc, on va faire le petit jeu là, en ouais, suivant. Faire... Pensez-vous que la biodiversité soit plutôt en hausse ou en baisse oh, non, mais... Euh, je demande le 50-50. <rire> non, en baisse Je pense que tu as raison, mais je ne suis pas sûre. Réponse 1, bien, nous traversons deux crises en ce moment. La crise du climat et la crise de la biodiversité. Entre 1970 et 2018, les populations mondiales d'animaux vertébrés ont décliné de 69%. Oui. C'est justement pour ça qu'il ne faut pas hésiter à signer. Et la petite pétition, vu qu'ils sont Point en plein... WWF. Exactement. Vu qu'ils sont en plein COP en ce moment... C'est où C'est à Montréal non, c'est à... Euh... Oui, c'est ça, je crois. Et... Euh... Ouais, Bref, vous, genre, vous pouvez agir directement juste en signant, ça prend 5 secondes, voilà, il faut pas hésiter. Les données pour établir le rapport planète vivante ont été récupérées auprès de 5230 espèces, soit 32 000 populations d'animaux sauvages vertébrés. Définissez animaux sauvages vertébrés sans utiliser les mots animaux sauvages et vertèbres. Mouton C'est ta dernière... Euh, Mamifère. Mammifère <rire> Qu'est-ce que... Attends, attends, attends, attends, les données pour établir le rapport plané-viviente ont été récupérées. Par... Dé Définissez animaux sauvages à sans utiliser les mots... Ouais, mammifère ou euh, mouton Bestiole à quatre pattes T'as vu, c'est chaud, hein. nous on n'a même pas essayé, voilà notre définition. Les animaux vertébrés sont un grand groupe d'animaux dont l'anatomie est pourvue d'une colonne vertébrale. Faites oh, mais... de vertèbres. Qui oui, sont... un Parmi mouton Parmi les vertébrés, on compte les mammifères, les oiseaux, les poissons, les reptiles et les batraciens. Attends, mais ça c'est ma du coup... Non, ça c'est ma, que ces ma question. Ah. Mais c'était moi qui devais lire, tu m'as un peu gâché mon plaisir. Pardon, je suis désolée, mais du coup c'est moi qui dois deviner, donc il faut quand même que je regarde, non alors oui mais bien sûr qu'il faut que tu gardes la question Attends, numéro un 4 un Mais en fait on regarde ensemble Devine l'animal C'est un gorille non <rire> Mais non qu'est-ce que tu dis ah. Mais ça doit être ça oui. Moi je, moi je sais je, je, je, pas Je précise t'aimes des gorilles des plaines dis, euh, Parce que là il y a tu vois, de la plaine un peu derrière Mais tu triches Je te jure que je triche pas J'aime ai... trop les reportages sur les animaux Je suis un baiser de ça Quelle proportion de la moisienne a été perdue par rapport à son étendue originelle j'aurais dit la réponse C mais après bon Je tu sais ce que tu veux quoi. Je vais prendre 17% et c'est mon ultime bafouille Trivia Eh bien c'est la bonne réponse Chaud H1 L'oiseau de mammifères, d'amphibiens, de reptiles et de poissons ont déjà disparu 5% Ça fait beaucoup de catégories là quand même 10% Je blâme la démocratisation du poule renard vipère ou 1 à 2,5% fourchette large, mais réelle. En vrai, je vais à 10%. Tu vas à 10% Ouais. 1 à 2,5% fourchette. Large. Mais ouais, mais c'est écrit en plus, c'est écrit dans la, dans la question <rire> entre 2001 et 2019. Quel pourcentage de toutes les émissions <rire> de carbone d'origine humaine <rire> a été absorbée chaque année par les forêts 18%, soit 7,6 gigatonnes de CO2. 6%, d'ailleurs, ça n'existe pas comme unité de mesure. La gigatonne, bande de bolos. Ah oh ouais, ça trash talk maintenant. Ou 27% big up à la forêt de Fontainebleau, qui a explosé tous les records cette année. Moi, je dirais la réponse B. Et non, c'est 18%, <rire> soit 7,6 gigatonnes de CO2. Mais je me suis dit, c'est forcément celle-là, si mes bandes de bolos dans la réponse, c'est tr trop drôle. Parmi ces facteurs, quels sont ceux qui sont responsables de la perte de biodiversité Le changement d'utilisation des terres pour l'agriculture Laissez les facteurs en dehors de ça, ils ne sont, pas, ils ne sont responsables que du groupe Mais c'est quoi ces réponses aussi, là bon. Mais, je, je la, la, la trouve extrêmement concrète, celle-là. La celle t'as écrasé l'araignée au lieu de la sortir de chez toi, pacifiquement. Mais c'est bon, ça saoule, là. Pourquoi, lui, il a des réponses faciles Mais parce qu'ils savent que je suis con, justement. <rire> Trivia, laisse-moi avec mes capacités. Je prends la première réponse, Trivia. Le changement d'utilisation du des terres pour l'agriculture. Bon. Quoi Si, c'est vrai. Ah je me suis dit, attends, c'est le facteur À force de, de reproduire toute la planète en s'arrêtant, mettre le courrier plus autre chose, est-ce qu'il il, il a créé la déforestation humaine Mais On a passé un bon moment. Et puis, c'est pas évident de, de, de, rigoler sur ces, de, sur ces, de rigoler sur ces sujets. Merci pour le quiz, on a passé vraiment un super moment. Je suis. Je te rejoins totalement là-dessus. C'était chaud pour W. W. F. Flatté. Merci encore.